Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je sais bien qu'on est mardi, mais enfin bon, le week-end il n'est pas très loin derrière non plus, donc euh, ma question n'est pas forcément euh, stupide, voilà. <rire> bon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Euh, bah, bienvenue aux personnes euh, qui découvrent ma chaîne, hein, j'ai vu que les abonnés augmentent régulièrement, donc c'est sympa, ça fait plaisir, très très plaisir, merci. Avant de commencer, le tirage qui va être sur les histoires de pénurie d'essence, parce que je vois que vous êtes bien embêtés là-bas en France, hein, ici en Allemagne évidemment, euh, on n'a pas de problème de pénurie, mais enfin, bon pour vous approvisionner, ça fait un peu loin, n'est-ce pas Donc, euh, bref, on va regarder un peu comment ça va se, se décanter, tout ça, enfin, en espérant, en espérant. Euh, oui, avant donc de commencer ce tirage, je voulais faire un petit coucou à Phil Voyance, Fil PHL, qui est une chaîne de voyance hein, que j'ai découvert, qui est très sympa. Je pense que ce serait très bien si vous alliez y faire un petit tour, ça ferait plaisir à et vous pourriez ainsi découvrir ces tirages. Vous verrez, c'est un monsieur qui a une voix très douce, très posée, et je suis sûre qu'il vous plaira beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, à liker ses vidéos et à vous abonner. Franchement, moi j'aime bien ces tirages. Il hein. n'est pas un grand bavard comme moi, donc ses tirages sont un peu plus courts que les miens, mais il répond à plein de questions. C'est vrai que ça, c'est sympa. Franchement, si vous avez des, des, des questions, surtout sur les people, bon, je ne suis pas trop people hein, ou autre, eh bien, il se fera un plaisir aussi de, de répondre à vos demandes de tirage. Voilà, bon, alors, on va revenir à, à, notre, à notre problème. Alors, ces histoires de, de pénurie, alors. Donc. Ce sont les, les la CGT qui défend les demandes des salariés de Total Energy au niveau des raffineries, parce que ces salariés demandent 10% d'augmentation de salaire du fait de l'inflation. Bon, OK. Et évidemment, le patron de Total Energy, lui, ne veut pas. Et donc, grève et donc pénurie. Alors, comment ça va se, se, se passer Donc, on a le mat et la papesse. Alors, le mat et la papesse, est-ce que c'est... Euh Ensemble, qu'est-ce que ça donne Confusion. Confusion et flottement, oui, d'accord. ouais Bref, fuite et tour de riz, bon, OK. Tout est à découvrir, patience et sagesse. Bon, je dirais que pour l'instant, c'est le bazar, <rire> en gros, hein, et que euh, pour l'instant, ça bouge pas, hein, en gros. Passivité. La passivité entraîne des retards et de l'attente. ouais donc pour l'instant, c'est le bazar il n'y a pas d'accord. Hein je vous traduis, bon. Pour l'instant, chacun reste sur ses positions. Alors, est-ce que ça va se résoudre, sachant que on est déjà, euh, enfin, on arrive mi-octobre. Alors, le pape. Donc ça, c'est. Je, je pense que c'est les, les syndicats, ça. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a Le jugement. Bon, eux, ils ont le pouvoir de décision. L'ermite, oh, oh, oh, et la tempérance. Bon, alors, la tempérance est une belle carte, ça veut dire qu'il devrait y avoir normalement, on lâche du lest, donc il devrait y avoir normalement un accord qui est trouvé, mais avant ça, j'ai l'ermite. Blocage, donc blocage, ça c'est les grèves, hein, par exemple. Et c'est le retard éventuellement, puisque vous voyez, j'ai réalisation en attente et réussite très tardive. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, oui, il va y avoir un accord, mais j'ai pas l'impression que ce sera dans les prochains jours. Hein. Non. Ça va durer encore au moins euh, pouf, au moins dix jours, cette histoire. Hein. C'est embêtant quand même. Ouais. Mais il y aura accord. Donc, finalement, c'est juste la question du temps. On va poser la question comme ça. Alors, est-ce que ça le problème va être résolu sur octobre on va, on va voir comme ça parce qu'on sait qu'il va être résolu. Donc Alors, j'ai le battleur. Donc, il va bien y avoir des négociations sur, euh, sur ce mois-ci. OK. Il va y avoir des discussions. Ça, c'est clair. Et l'impératrice. Ah, euh, allez, ça va être sur octobre, apparemment. Ouais, ça va être sur octobre. Mais ça peut être euh, plutôt la fin octobre. On peut demander. Bon, on sait déjà que ça va être sur octobre. Alors, est-ce que ça va être la fin octobre L'empereur. Apparemment, c'est oui. Hein Donc, pour résoudre... Enfin, pour répondre à la question, pardon, plutôt. Je dirais oui, il va y avoir une négociation euh, accord... Mais pas tout de suite. Et d'après le jeu, ce serait plutôt fin octobre. Puisque là, j'ai l'empereur. Donc l'empereur, c'est celui qui décide. J'avais l'impératrice avant. On peut y voir éventuellement, peut-être le patron le patron de Total Energy. Hein. Voilà. La force. Donc c'est bien lui. Hein. On va reposer la question. Pour être sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme... Tu vas prendre l'autre jeu. Alors, est-ce que la, la, la situation va se débloquer Donc, sur octobre, on va reposer la même question. Donc, sur octobre. On va regarder que la coupe. Hein. Ah, bah, j'ai la mort et j'ai le roi d'épée. C'est une situation qui dure, hein. est dure. C'est une situation qui qui, euh, qui nécessite de trancher transformation brutale je dirais qu'il il va y avoir beaucoup de dégâts qui vont être faits avant que alors le roi d'épée je pense que c'est le, le patron de, de total euh, avant que euh, le patron euh, bon, bah, accepte les, les exigences de la euh, de la cgt il y a quelque chose avec la carte la mort là ouais Et là. Moi ça j'y vois les alliances. Par exemple, l'alliance entre la CGT et les salariés, on peut y voir ça comme ça. Les chevaliers de bâton qui mettent des choses en route. Bon, ok. Mais là. Euh... Il ne va pas menacer de fermer l'entreprise quand même. Attendez, il y, y a quelque chose. Vraiment, hein. enfin, ma coupe, elle est elle est assez bizarre. Hein. Ça me donne l'impression de quelqu'un, le roi d'épée, il n'a il a vraiment pas du tout envie, quoi. Mais alors, pas du tout, hein. Pourtant, le temps me disait qu'il allait y avoir la tempérance. On, on va faire un jeu. Allez, je voulais faire que la coupe, mais je crois qu'on va regarder là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce, ce conflit Est-ce que ça va se résoudre sur octobre Ouais, ouais. Alors, ça, normalement, c'est la récompense des efforts. Donc, j'y verrais bien l'argumentation de la CGT qui demande à ce que les salariés soient récompensés de leurs efforts, par exemple. Ça, alors, chevalier de bâton, c'est quand on... Normalement, c'est la carte du déménagement ou le voyage. Donc, c'est en contre. Donc, en contre, les voyages en contre, c'est plutôt le fait que les gens ne puissent pas... Euh, ben voyager donc euh, prendre leur voiture, ok, ici normalement, c'est aussi un vœu réalisé, mais là c'est les orages et après l'éclaircie, les, les bon, alors, on a bien ici les, les, le cheval, donc les voitures qui sont bloquées, puisque ça en contre, pour ne pas bouger, mais ici et là, on me dit que ça devrait fonctionner, il devrait y avoir satisfaction, veut réaliser. Pourtant, là, j'ai de l'orage, ici. Donc, euh... ouais, attendez. Pourquoi j'ai de l'orage C'est le pape. Donc C'est quelque chose qui revient sur la table. Le pape, c'est ça, ça certainement les syndicats. Là, on est prêt de renoncer. On ne sait pas si on renonce ou pas. Pourtant, j'ai bien des nouvelles financières. Ben moi, j'ai l'impression que ça va quand même encore durer. Hein. Ils, ils vont arriver à ce qu'ils veulent, ouais, du côté de la CGT ou des salariés. Mais euh, ça va coûter très cher, cette grève. Ça va vraiment coûter cher. Hein. Bon, c'est victoire, hein Ouais, non, mais ça va ça va se résoudre. Ça va se résoudre, ouais. Victoire... Enfin, euh, ça, c'est vic la victoire. La victoire et l'étoile, ouais, ça va se résoudre. Mais ça va coûter cher. Hein. Alors, pourquoi est-ce que ça va coûter cher Quelles vont être les conséquences de cette euh, grève Est-ce qu'il y a quand même quelque chose, là. Ouais. Parce que C'est ça que je, dont j'ai peur, moi. Ils vont arriver à un accord, mais entre-temps... et C'est ça, en fait, le truc. Je crois que c'est pour ça que j'avais la mort. Entre-temps, euh, il va y avoir des gens qui vont... Qui vont, à qui ça va coûter très, très cher. Leur travail, leur entreprise. Enfin, il y, y a des gens qui vont perdre leur travail, là. Vous voyez Il y a quelque chose, hein. Ça s'écroule, hein. Donc, il y a des gens... Alors, ça peut être les entreprises, bah, euh, parce que, j'en sais rien, moi, euh, ils ont besoin absolument de carburant. Peut-être euh, ceux qui vont en clientèle ou que sais-je, hein. Euh, euh, qui, qui, qui pourront plus le faire Enfin, il y a des gens qui sont absolument obligés de se déplacer avec la voiture et, et là ça va les mettre dans une situation extrêmement périlleuse, c'est ça que je vois donc des gens, il y a aussi les questions d'entreprise alors est-ce que c'est par exemple euh, les entreprises de livraison où, vous voyez, il y a, y, a, y a quelque chose là mais il y en a qui vont qui vont déposer le bilan à cause de cette grève c'est pour ça que j'avais la, la mort tout à l'heure, transformation brutale et arrêt. Ça va créer des gros, gros problèmes. Mais il devrait bien y avoir un arrêt de, de cette fameuse grève et donc, effectivement, négociation. Voilà. Alors, au niveau du temps, bah, pff, si tout va bien sur octobre, on peut poser la question, là aussi. Alors, est-ce que ça va être sur octobre Il faudrait espérer, hein, parce que sinon... Ça, c'est pas une bonne carte. Hein. Ça, c'est plutôt déception, inflexion, malheur, tout ce qu'on veut. Hein. Bof. Là, j'étais en train de penser à novembre. Ouais. Alors, ça peut être le début du mois de novembre. Allez, on va faire une petite prédiction. Donc, euh, pas tout de suite, quoi. Parce que j'ai la carte 1. Donc, vous voyez, changement. Le nouveau, le nouveau mois, par exemple. Ouais. Ça peut être début novembre. Hein. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que ça serait quoi Un mois de grève à peu près hein bah, C'est long, hein c'est long. Hein ouais, c'est ce que je dirais. Bon, voilà. Enfin, dans, dans le meilleur des cas, hein, parce que s'il continue encore le mois de devant, moi, je ne vous dis pas. Hein, là, c'est euh, bien la tour qui s'écroule. Hein. Mais c'est quelque chose qui va coûter très, très cher. Hein très, très cher euh, euh, aux salariés et aux entreprises qui, encore une fois, ont absolument besoin de carburant. Ce n'est pas bon du tout. Voilà. Mais ça va se finir. Bon, donc euh, tirage en demi-teinte. Merci d'avoir regardé ces petits tirages éclair. Et puis, à bientôt. Au revoir.